Bonjour à tous et bonjour à toutes, Donc, euh, dans le cadre de mon ouvrage intitulé Éducateur auprès d'un jeune autiste à l'écoute des leçons quotidiennes de Sébastien, il me revient de me traiter à cet exercice avec lequel je dois dire je ne suis pas très à l'aise, mais je pense que vous l'avez constaté déjà. Mais je vais néanmoins essayer de faire de mon mieux et si vous le permettez, m'aider de, de ces petites fiches que j'ai préparées pour ne pas perdre le fil de, des divers points que j'ai abordés. Donc je vais commencer par me présenter, je m'appelle Claude Delio. j'ai 43 ans, euh, je suis éducateur spécialisé et praticien formateur de formation. et J'ai jusqu'à présent principalement travaillé avec des enfants et des, des adolescents pardon, en situation de handicap mental. Euh, je vais en y rapidement à l'essentiel, je dirais. Donc, pourquoi un livre ben, euh, je dirais que cette idée est venue euh, plutôt dans l'après-coup. Elle n'est pas... Euh, je ne me suis pas dit comme ça du jour au lendemain. Euh, je vais écrire un livre. C'est plutôt quelque chose qui s'est construit au fil du temps. Et euh, qui a véritablement émergé euh, après que j'ai changé de lieu de travail. Donc euh, j'ai tout simplement euh, repris le journal de bord que j'avais... Euh, Ouvert et tenu pendant une année environ euh, et sur lequel je j'écrivais un petit peu tout ce que je pouvais vivre au quotidien avec ce jeune garçon mais également tout ce que je pouvais observer aussi bien chez mes collègues de travail que chez moi donc euh, pour le dire simplement donc euh, ce livre euh, relève tout simplement d'une d'une rencontre de ma rencontre avec euh, avec l'autisme, je dirais. Et euh, pour ce qui est du fondement donc, et de la finalité de ce livre, euh, je dirais qu'il qu tient, qu tient en quelque chose qui, qui va du côté de, du partage et de la transmission, en toute modestie, de ce que j'ai pu euh, découvrir et apprendre au, au fil des journées euh, passées avec ce jeune garçon. Donc pour ce qui est de la conception de ce livre, comme je l'ai un petit peu évoqué juste avant, euh, ça part tout simplement d'un carnet de bord que, que j'ai tenu pendant une année. Donc lorsque cette idée d'écrire, un, un.. de se lancer dans ce travail d'écriture a, a véritablement émergé, j'ai donc repris ce carnet de bord et euh, sans me fixer de, de, de contraintes ou d'exigences, j'ai vraiment euh, pris le temps ce qui revient à dire que ce, que, que ce travail a, a pris plusieurs années pour le dire simplement j'écrivais un petit peu quand, euh, quand j'en avais euh, quand j'en avais envie mais je, avec le recul je ne le regrette pas parce que ça m'a permis vraiment de d'être ben voilà, vraiment sensible à divers éléments que, que peuvent impliquer euh, que peut impliquer l'écriture d'un livre donc euh, c'était un, un travail Très très passionnant, euh, long, euh, éprouvant, euh, mais très très enrichissant. Euh, je tiens à ce propos à souligner d'une part le, le, le soutien, euh, si je puis dire, les encouragements de, de, de, de Joseph Roussel qui m'ont été vraiment euh, très précieux d'une part pendant que j'ai travaillé euh, aux côtés de ce jeune garçon mais également dans, dans, dans le soutien de, de ce désir de, de, de faire ce livre donc je le salue, je salue également euh, le, je le salue et je le remercie mais j'en fais autant vis-à-vis euh, -vis de monsieur Michel Bouvresse qui, qui m'a également été euh, d'une aide très précieuse euh, de ce travail. Peut-être maintenant je pourrais m'exprimer un petit peu sur euh, l'originalité de ce livre, si je puis dire. Je dirais qu'à ma connaissance, euh, s'il existe beaucoup d'ouvrages qui, qui abordent la problématique de l'autisme et, euh, et l'accompagnement éducatif en général, il me semble que, euh, que, que, que, que ma manière d'aborder ces ces deux questions qui sont bien, bien entendu liées, euh, est assez singulière, ce, puisque vraiment cet ouvrage fait état de, vraiment du, du quotidien d'éducateur et du quotidien d'un enfant autiste, du lien qui, peut se, qui se construit au fil des jours entre l'un et l'autre. En somme, le, le, le, le lecteur a donc la possibilité de plonger dans dans cet univers, où euh, je dirais, qui est tout, simple, tout simplement passionnant, parce qu'il qu lui a donné l'occasion de, de parcourir et suivre au fil des, des pages euh, aussi bien l'évolution de ce jeune garçon que l'évolution de, de, de cet éducateur, à savoir moi-même, qui, qui au fil des jours apprend, à, apprend aux côtés de ce jeune garçon. fini un petit peu au, au, au fil du temps par, par produire une pratique professionnelle qui euh, pour le coup s'est avérée euh, semble-t-il assez adaptée aux difficultés de ce jeune garçon donc c'est bien euh, le, le, le, j'y reviens mais c'est bien l'objet de, ce, de cet ouvrage c'est à dire vraiment euh, partager ce que j'ai pu apprendre euh, avec des, des, des personnes qui travail ou qui sont tout simplement touchés par, par ces enfants qui, qui, de par leur singularité, de par leur différence, euh, peuvent susciter énormément de, de questionnements. J'ajouterais que de par son, son côté à la fois vivant et romancé, euh, je pense que, que que cet ouvrage peut vraiment susciter l'intérêt de, de du lecteur euh, dans le sens où il peut vraiment euh, l'amener à, à questionner le, le, le travail éducatif que je me suis efforcé de mener, mais également euh, les questions et le regard qu'il peut, qu peut avoir, et, et, enfin les questions qu'il peut se poser, le regard qu'il peut avoir sur cette, euh, si j'ose dire, maladie de l'âme, qui je, je pense je ne vous l'apprendrai pas, ne cesse de faire parler d'elle. Donc en définitive, cet ouvrage s'adresse, euh, si je puis me permettre de le dire ainsi, à tout le monde. Euh, autant aux parents euh, d'enfants autistes qu'aux qu qu nombreux praticiens institutionnels, qu'ils soient éducateurs, psychologues, enseignants. Parce que je pense que euh, qu'il est, qu est facile à lire, qu'il est, comme je l'ai dit juste avant, de par son côté euh, assez romancé. Euh, aussi, je pense, avec cette idée de, de pour ma part qui était très importante de restituer avec euh, le plus de fidélité possible euh, le déroulement des journées, mais également mon ressenti, euh, ce que je pouvais percevoir en tout cas de, et comprendre de, de cette relation et de ce qui pouvait se passer pour ce jeune garçon. Je pense que euh, bon nombre de personnes peuvent vraiment en tirer profit. Et euh, tout simplement, je crois que c'est vraiment le l'unique euh, l'unique objectif que, que je me suis fixé en fait c'est vraiment de, de pour ma part j'ai énormément appris euh, cette expérience professionnelle m'a énormément servi et me sert encore énormément aujourd'hui et euh, je me laisse à penser qu'elle peut qu'elle peut aussi servir à d'autres à d'autres personnes donc voilà bah, écoutez je vous remercie euh, avoir pris le temps de m'écouter euh, je remercie également aussi euh, à nouveau monsieur Joseph Rousel euh, qui a soutenu cet ouvrage mais également aussi la maison d'édition qui, euh, qui a bien voulu euh, le publier donc en espérant que que vous prendrez plaisir à me lire et puis peut-être à une prochaine